Pour le premier nouveau en Vaucluse de l'année, il me fallait un sujet d'actualité. Janvier étant la période des bonnes résolutions, pourquoi ne pas décider de reprendre du plaisir à être chez soi ou dans son bureau grâce au désencombrement Clémence Laroche, créatrice de Home Action, vous explique en quoi consiste le métier d'homme organizer. Bonne écoute Moi, je m'appelle Clémence Laroche, je suis conseillère en désencombrement et en rangement. Omaction, c'est une entreprise qui intervient chez les professionnels et les particuliers pour les aider à trier, vider, ranger, c'est-à-dire à optimiser l'espace pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent et de l'espace. Alors en général, on m'appelle quand il euh, quand y a quelque chose qui cloche. On a du mal à mettre des mots dessus, mais quand on entend parler de mon métier, on dit « ah mais oui ». En fait, c'est ça qui se passe, c'est que mon, mon esprit est encombré, en partie parce que mon espace est encombré. On est toujours devant un objet à déplacer, un objet à ranger, on a du mal à se déplacer, on bute contre un meuble. Alors ça, c'est plutôt dans la, la, quand, on, quand on est dans une maison, donc chez le particulier, et pour un professionnel, euh, alors là, on est au-delà de l'impact psychologique que ça peut créer, au-delà au du poids, de la charge mentale. Mais c'est euh, mes équipes perdent du temps parce que quand euh, dans un atelier, on passe dix minutes à chercher un outil, ben, c'est dix minutes qui sont per perdues pour la fabrication. Quand on doit euh, déplacer euh, des objets pour fabriquer, parce que j'interviens beaucoup chez les artisans, pour fabriquer quelque chose, ben c'est pareil, on perd du temps. Euh... Et, et à un moment, on se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Le problème que l'on a, c'est qu'on pense toujours à ranger. Effectivement, il faut ranger, mais tant qu'on n'aura pas désencombré, tant qu'on ne sera pas posé la question sur, euh, sur les objets qui nous entourent, eh ben on va avoir du mal à ranger. Il faut créer de l'espace. J'étais un peu comme, euh, comme mes clients, c'est-à-dire que j'étais bordélique, mais je me disais, bah, c'est pas très grave. Quoi. Enfin, voilà, ça passe. Et puis, en fait, petit à petit, ça a commencé à me gêner. Moi, intimement, c'est-à-dire à me faire perdre du temps, de l'énergie, euh, et puis euh, à me gêner vis-à-vis -vis des autres. C'est-à-dire que peu à peu, je me suis rendu compte que euh, ben, chez moi, j'avais du mal à inviter des gens, j'avais du mal à les faire rentrer chez moi. Et dans le cadre professionnel, euh, à l'époque, je dirigeais une, une, une PME de 65 salariés. L'état de mon bureau, c'était euh, devenu un objet de plaisanterie, alors en toute bienveillance, hein, auprès de, de mes collaborateurs. Mais... Euh, ça, ça avait un impact évidemment euh, au niveau organisationnel euh, quotidien. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que j'avais envie de faire autre chose j'étais devant une grande page blanche et un jour je suis tombée sur une conférence d'une personne qui s'appelle Elodie Wery, qui est euh, home organizer, donc qui a créé le métier en Belgique et quand euh, j'ai entendu sa conférence je me suis dit waouh mais c'est super intéressant, c'est à moi qu'elle parle, c'est à dire qu'elle répondait à quelque chose que je ressentais au fond de moi, c'est-à-dire que j'étais encombrée, je ne savais pas comment faire au quotidien. Mais ce n'est pas grave, déjà, ce qu'elle me disait dans cette conférence, c'est que je n'étais pas seule et qu'en plus, il y avait des solutions. Parce qu'elle travaille avec une méthode en 10 étapes euh, qui aide... À se désencombrer. Donc j'ai commencé à, à trier chez moi, à vider, à, à aller à la déchetterie, à aller vers les associations, enfin voilà, tout ce que je, je préconise à mes clients à présent. Et puis peu à peu, j'ai vu le bienfait que ça, que ça m'apportait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, moi aussi, j'ai envie de, de partager cette évidence parce qu'en fait, ça devient une évidence. En fait, je pense que plus on parlera de désencombrement, euh, plus les personnes arriveront à percevoir que l'objet ne fait pas tout en fait, et qu'on peut tout à fait se séparer d'un objet. Moi je dis que je dépose les graines du désencombrement, parce que nous vivons dans une société d'hyperconsommation où les objets prennent trop de place dans nos vies. Et quand on est emprisonné dans des objets, ça limite notre champ d'action. Euh, par exemple, quand j'interviens en entreprise, d'abord je fais, euh, bon déjà on fait appel à mes services, mais après je fais un audit, c'est-à-dire que je visite l'entreprise, euh, j'ai évi évidemment de longs échanges avec le, la, la personne qui m'accueille, avec le, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise. Après, en fonction des équipes, j'interroge aussi les équipes. Et puis, j'ouvre les placards pour bien comprendre l'encombrement, parce qu'on n'a pas tous la même manière de s'encombrer. On a aussi euh, des histoires qui sont différentes. Il faut aussi arriver à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Je vais travailler aussi sur les profils des différentes personnes je ne vais pas accompagner de la même manière quelqu'un qui a un profil plutôt sentimental, donc qui est très attaché aux objets, que quelqu'un qui est euh, perfectionniste. Ça ne va pas être tout à fait la même approche. Après, je fais une formation pour mettre des mots sur des choses que l'on ressent et de pouvoir expliquer les choses sans, sans passer tout de suite dans les émotions de colère, de frustration, d'impuissance aussi. Parce que c'est ça aussi, quand on n'arrive pas à désencombrer, c'est aussi beaucoup d'impuissance. Et ensuite, on passe au désencombrement. Et là, j'accompagne euh, physiquement, parce que c'est ce qui me plaît aussi. Ça n'est pas seulement une vision intellectuelle de l'encombrement, mais c'est aussi de l'accompagnement pratique. Et on, on crée comme ça euh, des automatismes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une accumulation d'objets ou une accumulation de papier Aussi, j'interviens sur la partie euh, papier ou fichier numérique. C'est une suite de prises. d'emprise. J'aide à la prise de décision. Et en fait, petit à petit, ça se fait de plus en plus vite. On prend une décision, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est pour ça qu'un désencombrement, ça déclenche beaucoup de choses. Parce que souvent, quand on est englué dans une situation, c'est qu'on a du mal à prendre des décisions. Il y a un instant A et un instant B. Et euh, quand on commence à désencombrer, quand on arrive à sortir des objets, il y a une notion de fierté qui est très forte. Pour euh, des entreprises, c'est euh, quel temps gagner Et de l'argent, c'est important pour les entreprises. En entreprise, je fais des devis parce que ça dépend vraiment de, de ce qui se passe et des besoins de l'entreprise. Chez les particuliers, j'ai une première intervention, un module personnalisé d'initiation des encombrements. Donc là, ça dure autour de 4 heures. Faut, faut, faut être, en fait, ça prend du temps, le désencombrement. Il faut accepter aussi de passer du temps. Là, j'ai un entretien assez long avec la personne. Après, on voit ensemble la méthode et ensuite, on fait le diagnostic. Donc la personne a, tous les, a les mêmes éléments que moi pour faire le diagnostic de sa maison. Il y a un petit livret de l'apprenant et après, moi, j'envoie en, un compte-rendu euh, suite à ma visite. Donc ça, ce module-là, c'est 195 euros. Et ensuite, sur les missions d'accompagnement de, ou des encombrements, c'est un tarif horaire de 55 euros. On peut me contacter euh, par téléphone 06 59 88 89 32. On peut me contacter par mail. Alors là, c'est HOME. Action, Action, au pluriel, com. et puis il y a beaucoup de personnes qui me contactent directement par Messenger aussi il y a la page Facebook HomeAction j'adore partager et vraiment l'idée de la page c'est, ou euh, même de, du site d'ailleurs mais c'est donner les clés parce que c'est vrai quand on se met en action seul c'est intéressant aussi peut-être qu'à un moment on va buter sur, euh, sur une pièce sur quelque chose on fera appel à mes services mais je pense que l'idée aussi c'est chouette de démarrer tout seul c'est pour ça que j'aime bien euh, partager alors, Si j'avais un conseil à donner, euh, de commencer par une très petite zone. Moi, j'ai commencé par un dessus de commode. Les surfaces planes sont, euh, représentent un danger en termes d'encombrement. Donc, commencer par un petit espace, ça peut être un tiroir aussi. Et puis, euh, ne, surtout, ne pas commencer par euh, une catégorie d'objets euh, auxquels on tient trop. Enfin, auquel on tient enfin, trop. Ça dépend de la perception de chacun, mais auquel on tient beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui est passionné de vêtements, je ne lui conseille pas de démarrer par les vêtements, mais peut-être plutôt par les serviettes de toilette. En ce début d'année, euh, je pense que ce sont des bonnes périodes pour commencer à désencombrer.